Bonjour mes chers élèves de CO2, euh, troisième année primaire, vous êtes bienvenue. Alors aujourd'hui, on va discuter sur un sujet vraiment très intéressant pour vous. Alors prenez s'il vous plaît votre cahier préféré, mon cahier de vocabulaire et de communication. D'accord On va découvrir ensemble l'activité d'aujourd'hui. N'oubliez pas que mon cahier de vocabulaire et de communication de la part de CIDRAP, c'est DPL. Je vous présente, mes chers élèves de CO2, le thème, l'hôpital. Alors voici une image de l'hôpital. Alors dans cette activité, il suffit de relier chaque mot à ce qu'il représente. D'abord, il faut lire les mots. L'infirmière, le chirurgien. Le patient, la salle d'attente, le bloc opératoire, l'ambulance, le brancard, le fauteuil roulant, le bistouri, le stéthoscope. Et on va relier chaque mot à ce qu'il représente. Alors, on va prendre une flèche. On va chercher l'infirmière, la, la voici. Voilà, la voici la fermière. Le chirurgien. Le voici. Voici le chirurgien. Euh, le patient. Le malade. Et la salle d'attente. Voici la salle d'attente. Le bloc opératoire. Voilà. L'ambulance. Le brancard. Le fauteuil roulant. Le pistori, le bistouri, voilà, c'est le petit couteau ici. Et le stéthoscope. Voilà, le stéthoscope. Alors mes chers élèves, je vous présente cette activité. Coche tous les mots qui ont un rapport avec l'hôpital. Alors on va lire ensemble une bande, oui, un facteur, une blues, une radiographie. Une opération une seringue un soignant une cuillère alors où est donc euh, les mots qui ont rapport avec l'hôpital alors là on a ici une blouse une radiographie une opération une seringue un net soignant, voilà. une blouse, une radiographie, une opération, une seringue, un net soignant. alors ajoute ici trois mots à cette liste, on va, aj on va ajouter trois mots, alors par exemple, opération. Par exemple, ici... Euh... Hum... Chirurgie. Chirurgie. Hum... Euh, par exemple, ici... Euh un autre mot une consultation consultation consultation voilà alors quel est le synonyme du mot en gras coche la bonne réponse c'est une nouvelle activité Toujours avec euh, vocabulaire et communication Alors, il faut comprendre que le docteur ausculte le malade Le docteur ausculte le malade C'est-à-dire, euh, examine Examine Monia a une blessure à la jambe alors on dit euh, en taille, non. Pomade, douleur, vaut mieux de mettre douleur. De L'infirmière m'a fait une injection de médicaments. Une injection, vous dire quoi Une injection. C'est pas une trousse. c'est pas une coupure, mais une piqûre. Piqûre, piqûre. L'infirmière m'a fait une injection de médicaments, ça veut dire piqûre. Alors, on continue. mal est en consultation avec le chirurgien pour son épaule. mal est en consultation avec le chirurgien pour son épaule. mal est en consultation avec le chirurgien pour son épaule. pas encore, on dit pas opération, mais on dit fou. Alors, le docteur ausculte le malade, ça veut dire examine. Monia a une blessure à la jambe, ça veut dire douleur. L'infirmière m'a fait une injection de médicaments, c'est-à-dire piqûre. mal être en consultation avec le chirurgien pour son épaule, c'est-à-dire rendu. Voilà, C'est ça la bonne réponse. Mmh. On a mélangé trois familles de mots, classe les mots en trois colonnes et encadre le radical dans chaque mot. Opérer, chirurgien, chirurgie, soins opération, opératoire, aide soignante, chirurgicale et soignée. Alors ici c'est opérer. Alors c'est... Deuxièmement, c'est opération. Euh, opératoire. Opérer, opération opératoire. Alors, pour le deuxième, c'est chirurgie. Chirurgie. Alors, chirurgien, d'abord, d'accord. Chirurgien. Chirurgie, chirurgicale, chirurgicale. Alors, chirurgien chirurgie, chirurgical, opérer, opération, opéra, opératoire, opératoire. On continue toujours avec soin maintenant. Voilà, on met soin. Soin, it's one Soigner. Soin, être soignante, soigner. Coche le sens du mot, souligner. Mmh. Je vois, va subir une opération des genoux, c'est-à-dire soin d'un malade. Par la chirurgie ou addition, subtraction, multiplication et division. Mmh, ça a rien à voir. On doit choisir oui. soin d'un malade par la chirurgie. La chirurgie. Le docteur demande au patient d'ouvrir la bouche. Le docteur demande au patient d'ouvrir la bouche. Alors, le patient qui peut attendre en gardant son calme. Oh. <rire> Euh, si une personne se mise à un examen médical, bien sûr. Il doit faire une radio du poumon. Alors image où l'on voit l'intérieur du corps ou appareil qui permet d'écouter de la musique ou des émissions sonores. Sur une image où l'on voit l'intérieur du corps. Alors vous pouvez recopier s'il vous plaît tous ça les réponses ici sur votre cahier d'activité. Merci. Et au revoir.